mots que je ne dis pas euh, parce que quand je dis la vérité ça ne peut pas être bon pour beaucoup de personnes mm -hmm. il y a six joueurs qui dorment dans la même chambre le même sanitaire les mêmes douches comment c'est possible des joueurs professionnels qui ont quitté leur club pour venir représenter leur pays des joueurs qui peuvent même s'acheter l'hôtel dans lequel ils ont dormi. Ils ont été obligés de dormir à six, dans une même chambre. Peut-être pas à humilité. Peut-être pour ne pas faire honte à leur pays. Comment c'est possible Pays organisateur, comment Comment vous... vous Comment, comment, comment? Hein Vous dites quoi là là Quand on va parler, vous êtes là. Au début là. Les gens se plaignaient. C'est nous-mêmes, on les vannait, on les insultait. On dit oh, laissez ça là, c'est l'Afrique. Laissez ça là, on est habitué. Mais comment vous pouvez expliquer ça là Les joueurs ne mangent pas à l'heure. D'autres arrivent en retard à l'entraînement parce qu'il y a des bouchons et ils n'ont pas été escortés. Les petites équipes. On dit, il y en a qui sont petites équipes. On les met là-bas. Les grosses équipes, on les met ici. C'est quoi ce favoritisme là Vous êtes organisateur de la canne. Vous ne mettez pas les autres dans les mauvaises conditions comme ça, ça va les pénaliser et vous allez les gagner. Ce qui se passe entre vous là-bas d'habitude là, là. c'est entre vous nous on va pas se mêler. Mais la Cannes, c'est une compétition une compétition nationale, une compétition internationale. Hein? Et si par exemple, c'était les pays maghrébiens qui avaient organisé cette Cannes et qui se comportaient de la même façon, qu'est-ce qu'on allait dire? Le Maroc, l'Algérie ou bien l'Égypte. Si c'est eux qui nous mettaient nous dans les mêmes conditions comme ça là, qu'est-ce qu'on allait dire? On allait crier sur tous les toits. Maintenant, on dit, vous, vous organisez. La canne là-même, je pensais qu'on voulait donner à l'Égypte. n'est pas dit non. Maintenant, on dit, vous organisez, vous traitez des gens comme des moutons. Hein? J'aime d'être ici. Mais quand tu organises un tournoi, avec quatre équipes dans un, pour un stade, et tu payes Cameroun, il faut, il faut faire des excuses, et tout. Il faut vous excuser. Même si ça ne va pas réparer ce, ce dommage, ce tort que vous avez. Parce que on, on aurait pu dire, il n'y a pas eu mort d'homme, c'est rien, c'est des trucs, ça peut se réparer. Ça. Mais il y a eu mort d'homme dans toute cette affaire-là. On fait comment On fait comment Vous êtes là, vous parlez, parlez, parlez. Les organisateurs, à ah, vous Les Camerounais, parlez à vos organisateurs. Parlez-leur. Fâchez-vous. Ils sont en train de gâter votre nom. Ils sont en train de bien gâter votre nom. Les Camerounais, parlez à vos organisateurs. On sait que vous êtes habitués, mais ça fait mal. On va demander pardon, mais ça ne peut pas réparer le tort qui a été créé. Tous ces joueurs qui sont venus, comme des guerriers se battent, ils réparent le moral cassé de voir le comportement des cas, des, des, le, de, de, de, du staff camerounais. Hein? Il peut paraître qu'on leur parle mal. Il y a des morts même dedans. Dans des boîtes de nuit, il y a des gens qui meurent. Comment on peut mourir dans une boîte de nuit avec feu en, on peut, en boîte de nuit, on peut mourir alcoolisé, mais pas de feu Ouais. Putain, c'est pas la peine. C'est pas la peine même. Pardonnez. Pardonnez. Des joueurs professionnels qui abandonnent leur club, leur salaire, leur avenir. Pour venir représenter leur pays. Et venir se faire insulter comme ça, banalement. Mais, ça fait mal. On est en deuil même. Ça, c'est du deuil. C'est pas... L'équipe de Côte d'Ivoire, on vous a insulté. Les sénégalais on vous a insulté. Pardon. On n'en voyait pas dedans. Faites ce que vous avez fait, vous allez rentrer chez vous. Ce n'est pas la vous comporter comme ça, là. Les gens vont nous confondre. Parce que nous, à Bidjan, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas recevoir les gens comme ça. On ne peut pas mal recevoir les gens comme ça et s'en foutre. Ça n'existe pas. On n'est pas frères. Nous, on ne se comporte pas comme ça. Nous, on ne fait pas ça. Et heureusement, non. La CAN 2023, c'est nous, on organise. La Côte d'Ivoire. Tous les pays qui ont été maltraités, on va vous mettre bien. On va vous mettre bien. Vous savez, quand vous allez venir jouer là, vous allez vous enjailler. Le pire que vous puissiez nous reprocher, c'est peut-être qu'on vous a trop enjaillé. Mais les Camerounais, le staff d'organisation actuellement, vous vous cachez derrière la CAF. Quand on dit un problème, c'est la CAF. Manani, comme par hasard, vous, vous, vous, vous entendez bien la CAF tout à coup. On dirait les proclamations d'élection. Dès que, non, c'est la compagnie d'élection qui a organisé là, qui a dit que je suis gagnant. Vous vous cachez derrière la CAF maintenant. Ça fait mal. Ça fait mal de recevoir des joueurs, qu'il y ait des modes. Il y a trop de choses. Il y a trop, trop, trop de